Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode aujourd'hui on va s'occuper de ma défonceuse sous table ou ce qu'on peut appeler ma toupie et euh, tout d'abord je galère un tout petit peu pour enlever euh, la fraise l'objectif d'aujourd'hui ça va être de se faire un guide pour cette défonceuse pour pouvoir faire des défonçages beaucoup plus précis en particulier faire des rainures des rainures pour pouvoir ensuite faire des super collages donc je remonte ma machine avec une fraise droite et avant de commencer je mets un tout petit peu d'alcool isopropylique et un petit coup de chiffon histoire de nettoyer toute la merdasse que j'ai fait en faisant toutes les boîtes à lire la deuxième chose bien sûr ensuite c'est de tracer une ligne médiane qui va être au centre de euh, ben en fait de ma, de ma défonceuse et mon guide ça va être tout simplement un morceau de sapin que je vais utiliser avec de la tige filetée que je coupe à la bonne longueur euh, des écrous et c'est à peu près tout. En gros on va faire un trou fixe et un trou mobile et ensuite on va pouvoir déplacer justement cette femme, ce fameux guide. Donc je vais vers la perceuse à colonne pour essayer de faire des trous les plus droits possible et euh, ces trous bah, je vais les finir à la main euh, puisque euh, le principal, euh, principal partie euh, du trou est déjà fait pour aller de part en part dans euh, notre nouveau guide. Après avoir fait ça, ben je vais pouvoir tester et surtout percer le premier trou. Ce premier trou va être fixe et la deuxième partie va être mobile. Pour marquer ça, j'utilise justement le morceau de tige filté pour gratouiller un peu ma plaque de plexiglas. Et ensuite je vais faire plein de trous. En fait je vais faire un espèce de, de trou oblong qui va, permettre, euh, qui va me permettre de déplacer justement euh, ce guide à droite à gauche. Alors, on peut faire en sorte que les deux parties se déplacent, mais c'est pas complètement obligé, puisque vu que notre mèche est ronde, on n'a pas vraiment besoin. Donc j'ai élargi ça avec la scie sauteuse et un petit coup à la perceuse, et on va pouvoir commencer à tester. La première chose bien sûr, c'est de faire un espace pour que la fraise qu'on utilise euh, bah, ait de la place sans toucher le bois qui, euh, qui est justement no notre guide. La deuxième chose, c'est bien sûr de régler correctement ce guide. Et pour ça, j'utilise une règle qui est vraiment super utile et qui va me permettre de faire 15 mm en largeur et 7 mm en hauteur puisque j'ai envie de faire des rainures dans du contreplaqué de 15 mm. Je fais un premier test et ensuite je vais pouvoir réajuster ça. Il faut faire très très attention avec la toupie, attention à vos doigts parce que euh, c'est une des causes de perte de doigts majeure chez tous les mecs qui bossent dans le bois. Donc on reste concentré, on reste présent et ben le résultat est super bien. J'ai une rainure qui est nickel et je vais pouvoir faire un assemblage avec de la colle et des agrafes. Et c'est un nouvel outil à mon arsenal. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt et que la barbitude soit avec vous.